2020, j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle « Je teste pour vous ». L'objectif de cette série de vidéos, c'est de tester des montres qui vous intéressent, qui ne sont pas forcément très médiatisées, qu'on ne trouve pas forcément chez Boulanger, chez Darty, chez Fnac, etc. Ça va me permettre d'ouvrir des tests à des montres importées, que vous avez vues sur AliExpress qui vous font de l'œil, ou même à des marques un petit peu secondaires. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de « Je teste pour vous » et « Je teste pour vous », la montre connectée. FitTrack. FitTrack, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est que vous n'avez sûrement pas les réseaux sociaux car c'est une marque qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs, qui fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenariats, partenariats sportifs plutôt dans la perte de poids avec des grands YouTubers. car car leur produit d'origine c'est les Balances Connectées. Maintenant ils font des montres connectées aussi, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Merci à la personne qui m'avait proposé de tester cette montre en commentaire de l'épisode 2 je crois ou de l'épisode 1. N'hésitez pas si vous avez encore des montres un petit peu comme ça à tester, j'en ai déjà une bonne liste mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Est-ce que cette montre FitTrack vaut le coup C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech. je suis métier et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Troisième épisode de Je Teste Pour Vous, aujourd'hui test complet de la montre connectée FitTrack Atria 2.0 qui est sortie en fin d'année dernière de mémoire, on va voir ce que ça vaut, c'est parti, voici le sommaire. Commençons par regarder le design de cette Atria 2.0. Au premier coup d'œil, on voit bien qu'on est sur une montre rectangulaire. Cette Atria 2.0 mesure 43,66 mm sur 37 mm avec une épaisseur de 10,3 mm. Le look global est plutôt pas mal. On n'a pas d'écran... Haut de gamme on peut dire car il n'est pas borderless on a quand même une belle bordure en haut en bas de l'écran ce qui donne un petit côté un peu cheap à la montre j'ai été plutôt déstabilisé parce que dans mon test de montre bien entendu je vais un petit peu rechercher sur le site constructeur des informations sur les matériaux sur l'écran etc et là je n'ai pas trouvé grand chose concernant l'écran je suppose que c'est un écran lcd il n'est pas présenté il n'est même pas indiqué quel Technologie est utilisée par l'écran, donc je ne pense pas que ce soit de la molette sinon ce serait écrit. Donc on va sur un écran LCD par hypothèse, avec des couleurs plutôt agréables à regarder. L'écran est plutôt lumineux. Là, je suis à basse luminosité. On peut aller beaucoup plus haut si on veut. Ça reste visible au soleil. Il n'y a pas trop de soucis. Le cadran de la montre semble être aussi en aluminium et l'arrière en polycarbonate en plastique. C'est une montre qui, au niveau des finitions, au niveau des matériaux, me rappelle plutôt des montres importées de marques un petit peu secondaires par rapport à Enamazfit, qui est un petit peu moins cher que celle-là, on a vraiment des finitions moins bonnes sur cette Atria 2.0. Au niveau de l'écran, au niveau du design, au niveau des matériaux. Sur le côté, on retrouve un bouton. Un seul et même bouton qui nous permettra, vous allez voir, de naviguer plus ou moins. Ça va pas se faire vraiment avec le bouton. C'est aussi étrange la navigation sur cette montre, mais bon. À l'arrière, un cardio-fréquence-mètre. On verra s'il est précis dans la suite de la vidéo. Et après, hop, des petits bracelets en silicone avec la technologie quick release pour pouvoir les enlever et les échanger. Ça reste un design du coup sommaire qui ne déstabilisera pas ceux qui cherchent une montre assez lambda. Voyons maintenant les caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est à peu près pareil. On n'a pas tant d'informations que ça sur le site FitTrack. On sait qu'elle est résistante à l'eau. La norme n'est pas donnée. On nous donne juste qu'elle est résistante pendant 30 minutes à 1,5 m de profondeur maximum, donc ça nous ramène un petit peu vers la IP68. Elle est résistante à l'eau, mais elle n'est pas du coup étanche. Ce n'est pas une montre pour aller plonger ou autre. Ça reste vraiment une résistance à l'eau assez sommaire aussi. Quelques informations sont données aussi au niveau de la sauvegarde, elle enregistre jusqu'à 3 jours, 3 jours d'activité quotidienne, et il faut bien entendu la synchroniser parce qu'après ça s'efface. Elle est composée de capteurs qu'on retrouve à peu près dans les montres au niveau basique, un accéléromètre, un capteur de luminosité ambiante, un moteur de vibration, un capteur de rythme cardiaque, un capteur de température, un capteur de SpO2, elle a aussi un capteur de température corporelle, ce qu'on retrouve aussi sur la Mass GTS 2E. Vous vous rappelez, durant mon test de la GTS2E qui a dû sortir, ou de la GTR2E, le capteur de température était vraiment pff, aléatoire. On verra si celui-ci est meilleur. Elle est compatible iOS et Android avec le Bluetooth 5.0. Au niveau de la batterie, on a une autonomie théorique de 5 jours. Je vous dirai si je l'ai atteinte ou non. Et une recharge de 2 heures à peu près. Pas de micro, pas de haut-parleur. Ça reste une montre aux caractéristiques techniques basiques. Pour finir avec les caractéristiques techniques, cette montre est disponible à 149 euros sur le site fit ou 164,92€ avec une garantie à vie c'est quand même super cher par rapport à ses caractéristiques techniques on va voir si c'est justifié après dans l'utilisation mais je trouve que elle est vraiment vraiment cher cher chère. ce qui m'a aussi choqué au niveau des caractéristiques techniques c'est qu'il n'y a pas 149 euros de gps intégré c'est vraiment dommage maintenant voyons l'utilisation je vous en ai parlé une chose qui m'a un petit peu bouleversé, pas bouleversé, mais qui m'a chamboulé sur cette montre. C'est la navigation, parce que ce n'est pas du tout une navigation standard. Grosso modo, on arrive sur notre cadran principal. Bon là, jusqu'ici, tout va bien. Pour réveiller la montre, on peut bouger le poignet. Ou appuyer sur le petit bouton qu'il a pour l'éteindre, le bouger. Grosso modo, le bouton droite va nous permettre de réveiller la montre. Il ne nous permettra pas d'aller sur un menu principal, ce qui est déjà bizarre. Ensuite, par réflexe, je vous dis qu'il y a différents swipes. Souvent, généralement, le swipe de haut en bas nous permet d'accéder aux raccourcis. Et là, non. Le swipe de haut en bas nous permet d'avoir les cadrans, les widgets secondaires. Avec notre activité quotidienne, voilà, avec euh, le détail, notre rythme cardiaque. Et on revient... Sur le nombre de pas. Déjà, ça, ça bouleverse. Les raccourcis sont de bas en haut. Et là, on va pouvoir accéder aux raccourcis, luminosité, mode nuit, etc., etc. Lorsqu'on va aller après de droite à gauche, on n'aura du coup pas les cadrans secondaires, on aura les menus. Là, c'est le menu pour lancer une activité sportive avec toutes les activités sportives existantes. Et quand on va aller à droite, on aura le menu principal avec les autres fonctionnalités qu'on verra bien entendu. Si on veut aller à droite, après, on ne peut plus. Lorsqu'on va partir à gauche, on va avoir nos notifications d'appels, de SMS, d'applications, etc. Donc déjà, c'est assez spécial comme navigation, mais bon, c'est toujours bien d'essayer d'innover dans la navigation. Personnellement, j'ai mis quand même un peu de temps à m'adapter parce que vous savez que je teste beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde connectés. C'est la première fois que je vois ça. Donc par réflexe, quand je veux je switcher sur un cadran, je vais à droite et à gauche. Quand je veux surtout aller au raccourci, je vais de haut en bas. Alors que là, c'était l'inverse. Bref, passons. Qu'en est-il de la personnalisation On va pouvoir personnaliser la montre en restant appuyé sur le cadran. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, il ne faudra pas aller de droite à gauche. Il faudra aller de haut en bas. C'est en gros, c'est l'inverse de, de ce qu'on a d'habitude pour personnaliser et changer de cadran. On va par exemple choisir celui-ci. Et on reste appuyé une deuxième fois pour le valider. On ne va pas avoir de store dans l'application qui nous permettrait de télécharger plus de cadrans. On aura simplement ceux qui sont disponibles ici, Bon, il y en a quand même quelques-uns, on peut trouver notre compte facilement, rien à dire là-dessus. Pour ce qui est des notifications maintenant, on va pouvoir avoir des notifications d'appels, de SMS, d'applications, on ne va pas pouvoir répondre aux appels, on ne va pas pouvoir répondre aux SMS. On ira vers la gauche et là on aura notre synthèse d'appel de sms de notification d'application lorsque par exemple je vais aller voir le sms qui m'a été envoyé je vais pouvoir voir le contenu et swiper pour le lire est ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout non à la fin ça reste tronqué on a les deux petites étoiles qui montrent les trois petits points qui montrent que le message n'est pas fini c'est dommage parce que on aurait pu continuer tranquillement d'aller swiper ouais pour pouvoir voir l'intégralité du message c'est pas très grave lorsqu'on on va m'appeler, c'est pareil. On va pouvoir simplement raccrocher. Ce qui m'a aussi surpris sur la montre, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de contrôler, même juste contrôler la musique. C'est-à-dire lorsque je vais aller voir toutes les fonctionnalités qu'il y a sur la montre, je n'aurai pas de fonctionnalité musique qui me permettra juste, juste de changer hein, la musique. Là, je lance par exemple une musique sur mon téléphone, ça va rien donner. Je ne pourrai pas accéder ni à la musique si ni là ici. Bref, pas de possibilité de contrôler la musique. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme fonctionnalité smart sur la montre On va aller dans le menu principal pour voir. Dans les autres fonctionnalités smart, on va pouvoir ajouter des événements via le calendrier, lancer un chronomètre, lancer un timer, avoir une boussole et accéder aux réglages. Les réglages vont être assez sommaires, ils nous permettront d'activer le suivi intelligent, d'activer la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, continue, ne pas déranger etc, la date et l'heure. Voilà à peu près pour les fonctionnalités dites smart, maintenant on va voir ce que ça vaut au niveau de la santé. Qu'en est-il maintenant pour le suivi de santé Parce qu'on a vu au niveau du suivi des fonctionnalités smart, c'est un peu limité. Au niveau de, des caractéristiques de santé, je vais pouvoir du coup avoir mon suivi de santé directement sur ma montre. Ici, avec mes petits cerfs qui vont me dire mes activités, si j'ai dépensé des calories, si je suis resté debout, le nombre de pas, etc., etc. On aura aussi notre fréquence cardiaque sur la montre directement défilant. Voili, voilou. Dans le menu principal, il sera possible aussi d'activer le sommeil. On n'aura pas le suivi directement de sommeil sur la montre. Pour avoir... Le suivi et l'historique du suivi, il faudra aller sur l'application. L'application, fit, track. Else. Sur cette application, on va avoir du coup dans notre écran principal des petits widgets. Un petit widget de poids qui va prendre moi mes informations que j'avais mises dans Apple Santé. La fréquence cardiaque qui est prise par la montre, l'activité qui est prise par la montre, le sommeil qui est prise par la montre si on la garde la nuit. Commençons par voir l'activité, l'activité globale. L'activité va nous donner note, nos calories d'aujourd'hui, notre nombre de pas ou la distance. A chaque fois vous allez voir c'est assez sommaire. On aura juste le graphique avec les informations en dessous du graphique. Si on va voir par exemple le sommeil, on va tomber sur aussi des informations assez sommaires. Sur une nuit, avec un score de sommeil. Ils vont quand même nous expliquer à quoi correspond ce score. On aura un petit graphique, hein, tout petit graphique de sommeil avec la répartition des profondeurs de sommeil, la durée, etc. On reste aussi sur des informations assez basiques. C'est la même chose pour le suivi de fréquence cardiaque. Si on regarde notre graphique de fréquence cardiaque lorsqu'on porte la montre, on aura ce graphique en continu avec les zones de fréquence cardiaque. Rien de plus, rien de moins. Pas de moyenne au repos, pas de moyenne la nuit, etc, etc. On est vraiment sur un suivi de santé quotidien sommaire. On va pouvoir quand même en dessous accéder à d'autres informations comme aussi le suivi de température. Ce suivi de température nous permettra de donner une courbe sur notre température corporelle. Là par rapport à ce qui est fait côté d'Amazfit on a quelque chose d'assez logique 36.2, 36.8 alors que sur Amazfit j'étais sur du 33. Donc ça ok c'est validé. Ce suivi de température se retrouve aussi sur la montre. On va pouvoir, lorsqu'on fait lecture, avoir notre température corporelle au moment T, au moment où on prend la température. On sera donc, comme sur les fonctionnalités smart, sur un suivi basique de chez basique, simple. Il manque des informations et surtout, à ce prix-là, il est loin d'être complet. Une fonctionnalité, une proposition assez intéressante au niveau du suivi de santé au niveau des fonctionnalités de santé, c'est les programmes guidés. On va pouvoir avoir différents programmes guidés, perte de poids, manger sainement, etc. Le souci, ça va être qu'ils ne sont pas en français. Lorsqu'on va cliquer et regarder sur hop, un programme guidé, je vais pouvoir le démarrer et on aura des informations dessus. On aura notre semaine avec des tips, des astuces, enfin de la documentation dessus, des choses à suivre etc. Si par exemple je vais sur un programme plutôt orienté sport comme la perte de poids, je serai sur des articles et des thématiques plus orientées perte de poids. Le problème du coup c'est que c'est pas en français donc si vous êtes français et que vous ne lisez pas en anglais c'est dommage dans l'application. Ce qui est aussi intéressant c'est le petit tableau de bord qui va nous permettre de suivre si on a ajouté des programmes guidés mais aussi de gérer un petit peu ce qu'on veut voir affiché. Par exemple, j'ajoute sur mon tableau de bord mes activités, la distance. Et ça vient s'ajouter en petite carte où j'aurai que les informations qui m'intéressent, etc. FeedTrack se positionnant surtout sur le sport. Voyons quelles sont les fonctionnalités de sport. Pour démarrer une activité physique, ça va être assez simple. On va se rendre ici. On va voir nos entraînements récents si on clique au-dessus pour voir les sports qu'on a fait récemment. Et on va pouvoir choisir entre marche rapide, Voilà, il y a du vélo, il y a du HIIT, il y a un petit peu de tout. C'est plutôt pas mal. Il y a les sports, les principaux sports que l'on peut faire. On va pouvoir choisir par exemple... Hop, course à pied démarrer lancer la course à pied on aura des informations et on pourra suivre notre rythme cardiaque avec les zones de fréquence cardiaque après on pourra arrêter quitter etc voyons maintenant ce que ça donne dans l'application l'application fit track health je vais aller sur une de mes activités sportives une course à pied par exemple lorsque je vais cliquer sur mon activité je vais avoir quelques informations qui vont apparaître quelques informations je dis bien quelques parce que vous allez voir on n'est pas très bien servi on va voir. Le temps, le nombre de kilomètres Le nombre de calories brûlées, d'accord Après on va avoir un graphique de fréquence cardiaque Avec les zones de fréquence cardiaque En dessous un graphique de calories brûlées Puis après l'impact De l'activité physique dans la journée C'est une montre qui n'a pas de GPS On n'a pas de tracé GPS directement Lorsqu'on lance une activité depuis la montre C'est vraiment du light De chez light, de chez light De chez light, de chez light Je crois que c'est une des applications qui donne le moins de données sportives sur une montre si on veut lancer un suivi gps avec une activité il suffira de le lancer directement depuis le téléphone l'activité se lance on la sauvegarde en lançant l'activité avec le téléphone on aura ici le tracé avec la map l'allure et on pourra revenir à une analyse qui inclura l'altitude et l'allure ça va ajouter que ça à peu près comme information qu'on n'a pas directement avec la montre bon alors ok c'est light de chez light maintenant si le graphique de fréquence cardiaque est bon, c'est pas très grave de ne pas avoir des informations. Au moins on va pouvoir s'en servir on va pouvoir suivre une activité physique. Voyons maintenant la précision de cette montre. Comparons l'activité prise avec la montre à une activité prise avec mon téléphone, plus la ceinture cardio-fréquence-mètre que j'utilise, pour voir ce que ça donne. Déjà, sans même parler du suivi cardiaque, on voit que la distance, déjà, la montre est totalement à l'ouest Alors qu'elle était connectée à mon téléphone On est à 0,89 km sur la montre Sur l'activité pour 13 minutes 42 Alors que pour 13 minutes 46 On est sur 1,75 km Avec mon téléphone Déjà le GPS là c'est Ok voyons maintenant la fréquence cardiaque Fréquence cardiaque prise par la montre VS fréquence cardiaque prise par la ceinture Fréquence cardiaque moyenne 143 pour la montre Contre 145 pour la ceinture Ça ça va Fréquence cardiaque max, 169 pour la montre, contre 172 pour la ceinture. Ça, ça peut aller aussi. Maintenant, comparons les courbes. On les superpose. Et là, on voit que la montre décroche souvent. Là, c'était une activité où je courais, j'accélérais, ralentissais, j'accélérais, ralentissais les petits intervalles. Et on voit que la montre, sur certains pics, n'est pas du tout là, pas du tout présente, ne suit pas du tout le de fréquence mètre Peut-on dire du coup qu'elle est précise sur une activité intervalle, non. Si vous faites du hit, non. Elle aura soit du retard, soit elle sera complètement dans les choux. Sur une activité plus basique, plus linéaire, on voit que la montre suit globalement, mais voilà, la précision n'est vraiment pas au rendez-vous. Du coup, je suis carrément resté sur ma faim, sur une montre à ce prix-là, sans GPS, qui veut être une montre pour accompagner les gens dans leur remise en forme sport. Là, on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Vous allez pouvoir trouver plus facilement des montres plus précises qui seront 3, 4, 5 fois moins chères sur AliExpress par exemple. Je ne valide donc pas cette montre au niveau du suivi sportif. Parlons maintenant de l'autonomie. Autonomie annoncée à 5 jours, je ne suis jamais arrivé à 5 jours, même s'il y a très peu de fonctionnalités sur cette montre, je suis à chaque fois arrivé aux alentours de 2, 3, 4 jours max. On enchaîne du coup un petit peu les mauvais points, parce qu'une autonomie de 2, 3 jours, c'est ce qu'on va avoir avec une Samsung Galaxy Active 2, qui aura beaucoup plus de fonctionnalités. Et même par rapport au rapport qualité-prix, là on n'est pas très très bon. Voyons mes points positifs et mes points négatifs. Qu'en est-il au niveau de mes points positifs et mes points négatifs Sur cette montre, au niveau des points positifs, je dirais l'originalité d'avoir essayé de faire autrement, d'avoir une navigation spécifique à cette montre. Deuxième point positif, ça va être aussi les fonctionnalités santé. Sans aller très loin dans les fonctionnalités, c'est ce qui est dommage. On va pouvoir quand même avoir notre température corporelle, notre SPO2, suivi de sommeil, etc. etc. On est sur du basique de chez basique, mais il y a quand même une multitude de fonctionnalités. Parlons maintenant des points négatifs. Là, il y en a quand même un peu plus. C'est une montre, déjà avec un rapport qualité-prix, pour moi presque inconcevable. 150 euros pour cette qualité de montre et ses fonctionnalités qui sont assez c'est dommage. Pour moi, c'est une montre qui devrait être au mieux au niveau du prix de la BIP U, de la Massfit BIP U. C'est à peu près le même style. C'est là où je pourrais les comparer. Même si l'application est plus fournie au niveau de la Massfit, au niveau voilà de l'aspect, etc., de la prise en main, je comparerai à la BIP U qui est à 59 euros, donc c presque 100 euros de moins. 80. Euro, 90 euros de moins que le prix actuellement donc donc là vous payez vraiment euh, beaucoup trop autre point négatif bien entendu c'est l'application qui est vraiment loin d'être précise loin de vous donner des petites euh, informations qui est pas totalement en français on l'a vu pour les programmes guidés bref il y a quand même à évoluer mais ça va sûrement évoluer dernier point négatif on l'a vu c'est la précision c'est dommage pour une montre qui veut être sportif et qui veut conseiller les gens pour le sport feraient un petit peu revoir l'hardware au niveau de la précision cardiaque. Et surtout, y mettre un GPS. Voilà les amis, maintenant faut-il l'acheter Faut-il l'acheter Vous l'aurez compris si vous partez que sur cette montre, je ne sais pas s'il y a un intérêt de prendre la garantie à vie, bref, pour moi, elle est beaucoup trop chère. Si vous, allez, si vous arrivez à l'avoir avec un code promo, pourquoi pas Si vous arrivez à l'avoir en dessous de 70 euros, pourquoi pas Mais là, 150 euros, je ne peux pas vous la conseiller, c'est simple, c'est efficace, désolé. Si quelqu'un de FitTrack passe par là et veut ma pseudo-expertise pour que je leur liste tout ce qu'il faut améliorer sur la montre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. En tout cas, merci quand même à vous de m'avoir fait tester cette montre. C'est quand même un nom FitTrack, une marque qui vient et qui revient. Donc c'est intéressant de voir si sur le papier ou en vrai. Donc c'est intéressant de voir si en vrai, ça tient les promesses qui sont sur le papier. Et là, c'était long. En attendant le prochain épisode de ce format Je Teste Pour Vous, vous pouvez balancer des noms de montres encore à tester en commentaire. Vivez à fond, vivez high-tech. On s'abonne, on active la petite cloche de notification. On vient le mercredi soir à 18h sur Twitch parler. Montre connecté par les techs mes lives. On rejoint le Discord pour parler avec les autres passionnés. Merci et à bientôt sur ma chaîne.